Les premières fois où on n'a plus le masque, donc c'est quand même ça faisait deux ans, donc ça fait des ça fait un petit peu du bien aussi de, de faire des initiatives comme ça sans, sans masque. Voilà, donc euh, bienvenue et merci euh, de, de participer à cette soirée. Merci à, à Jean-François Julliard, donc directeur général de Greenpeace France qui nous a fait l'amabilité de venir à, à Montpellier et à la Carmagnole nous présenter son dernier livre. Donc il va être question de, de climat, et pour nous à la Carmagnole, on est doublement content que tu viennes ici ce soir, déjà parce que les combats de Greenpeace sur les questions d'écologie, sur le nucléaire, sur le climat, sur les questions de pollution, c'est des combats qu'on partage, qu on est, qu on, avec lesquels on, on, on travaille aussi et on se mobilise, et puis aussi parce que Greenpeace Montpellier se réunit à la Carmagnole tous les mois et font leur réunion ici, donc on est content aussi qu'il voilà, y ait des initiatives comme ça croisées euh, qui se passent. Donc on va, on va parler du livre, et puis Justine, peut-être tu voulais un peu nous, nous présenter un peu le, les premières questions avec euh, ce, ce livre sur, sur le climat et un peu le déroulé de la soirée. Oui, juste préciser peut-être qu'il y a la librairie Le Grain des mots, qui est là ce soir, et donc euh, vous pourrez acheter le livre de Jean-François Julliard et d'autres livres, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Avec une thématique essentiellement sur le climat et les luttes écologiques, ça tombe bien. Donc c'est bien, bien trouvé, le hasard fait bien les choses. Donc le titre du livre « Climat, 5 ans pour sauver notre humanité ». On a un peu l'impression que depuis euh, quelques décennies, c'est il, il toujours, est toujours la, la dernière chance à toutes les COP, tous les sommets climatiques, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Euh, Est-ce que finalement euh, Greenpeace et, et toutes les organisations qui, euh, qui, voilà, qui appellent à sauver le climat sont encore entendues après, après tous ces ultimatums Est-ce que est, ça sert encore de faire autant d'ultimatums bah oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, déjà, oui ça, ça sert, c'est vrai que ça fait des années qu'on qu qu dit qu'il faut agir plus rapidement, plus fortement, euh, et qu'il faut prendre des mesures radicales, euh, avant même que j'arrive chez Greenpeace pendant 2012, je me souviens qu'il y avait une, une campagne qui était menée par Greenpeace et tout un tas organisations au moment de la COP, donc, cette conférence mondiale pour le climat de Copenhague, donc c'était en 2009 et qui s'appelait Tic Tic Tic, qui était sur le, justement, le temps qui passe et euh, l'urgence à agir. Donc, c'était en 2009, c'était il y a, voilà, il y a, il y a, il y a 13 ans bientôt. Donc, euh, donc, donc, c'est sûr que ça fait des années que les ONG environnementales tirent la sonnette d'alarme, mais en même temps, il, il faut le faire parce que euh, euh, on s'aligne en fait sur un certain nombre de littératures scientifiques, notamment les rapports du GIEC, qui ne cessent de nous dire que l'échéance est de plus en plus courte. Donc, finalement, ce n'est pas, pas nous qui fixons l'ultimatum, c'est euh, ce sont les, tous les, les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là et qui disent que bah, l'échéance se rapproche dans le sens où on est de plus en plus près de ces fameux points de non-retour dont je parle aussi dans le bouquin, qui sont ces événements euh, euh, climatiques qui vont nous précipiter dans un, dans un monde dont on ne maîtrise pas tout à fait les, les, les, les conséquences et, et dont on ne connaît pas euh, la nature même. Donc c'est vrai qu'on se base, base là-dessus, et, et, et aujourd'hui, euh, beaucoup de scientifiques euh, les Nations Unies, tout un tas de, de, de, de personnes et de, et de chercheurs qui travaillent sur ces questions disent qu'on vient d'entrer dans euh, ce qu'ils appellent la décennie de la dernière chance. L'expression n'est pas de moi, mais c'est vrai que cette décennie 2020-2030, elle est considérée comme la décennie de la dernière chance, dans le sens où si on n'arrive pas à infléchir fortement et drastiquement cette fameuse courbe des émissions de gaz à effet de serre avant 2030, eh bien, on a peu de chance voire quasiment plus aucune chance de rester sous cette barre des 1,5 degrés de réchauffement global ou cette barre des 2 degrés de réchauffement global. Et là, on s'aventure effectivement en, en territoire inconnu avec des régions du monde qui vont devenir inhabitables avec des, des phénomènes dont on ne maîtrise pas les conséquences. Mais alors le titre, donc, 5 ans, c'est parce que ça arrive avec une certaine actualité. C'est vrai. Donc là, l'idée de, de Greenpeace, on, on, va, on va voir un, un clip là que vous avez fait, c'est d'essayer d'utiliser cette tribune que va être les élections présidentielles pour qu'il y ait des engagements qui soient pris. Et donc, juste pour planter corps, on va voir votre clip qu'on trouve assez, assez bien fait où on reconnaîtra au moins des voix de personnes, de personnes célèbres qui nous présentent un peu bah, la situation et comment on aurait finalement pu échapper au pire pour 2022. Et Le changement climatique est l'un des grands défis de notre temps. Durant mon mandat, j'ai beaucoup parlé d'écologie, mais je n'ai pas assez fait. Je le reconnais. J'ai donné la parole à des climato-sceptiques sur mon plateau, et alors parce on, est... la cassette, on ne faisait pas une émission scientifique, on faisait du débat. Et un débat, pour moi, c'est de la polémique, c'est du buzz, c'est du spectacle. J'aurais dû faire quoi de plus Dire la vérité aux Français Leur expliquer qu'il faudrait moins prendre l'avion Après, euh, si j'avais su le quart de la moitié de ce qui allait nous arriver, euh, j'aurais fait du 24 sur 24 sur l'écologie. Des pointes à 45, voire peut-être même 50 degrés. ORN, l'urgence était identitaire avant d'être climatique. Dans la salle du Bourget, l'accord de Paris pour le climat est adopté. Mais la vérité, c'est qu'on s'est arrêté. C'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. Nous, les responsables politiques, nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux. La réalité, c'est que je devais gouverner un pays avec des grandes entreprises, des industries et des financiers très puissants. J'ai dû faire des choix. Soyons honnêtes, le climat, c'était rien de tout ça. Et c'était pas un sujet pour la télévision. Oui, j'ai manqué de courage politique. Enfin, on a manqué de courage politique. Je n'ai qu'un seul regret dans ma vie politique et dans ma vie d'homme. C'est que cet accord... Et pas été appliqué Bien sûr j'ai des regrets. Qui n'en a pas face aux catastrophes que nous vivons actuellement. Mais est-ce que je peux revenir en arrière et changer le passé Donc là dans, dans le clip on voit l'urgence et on, on voit que bah, l'échéance de 2022 va être un moment crucial pour savoir est-ce qu'on bifurque ou est-ce qu'on bifurque pas. Donc euh... Oui, oui, c'est vrai que c'est une, une échéance importante, d'où effectivement le livre, d'où le titre 5 ans, parce que ça correspond effectivement à ce quinquennat qui s'inscrit dans cette fameuse décennie un peu de la, de la dernière chance. Et, et, et euh, l'idée était de se dire il faut absolument que le prochain quinquennat soit bien meilleur que celui qui est en train de se terminer sur les questions écologiques et environnementales. Parce que là aussi, euh, euh, la France, mais il ne s'agit pas que de la France bien sûr, mais c'est vrai que la France a une trajectoire aujourd'hui de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on fait partie des pays qui réduisent malgré tout leurs émissions de gaz à effet de serre, mais d'une manière bien trop euh, faible et bien trop lente par rapport à ce qui est là aussi euh, recommandé par, euh, par les scientifiques du climat. Donc l'idée était de, à la fois dresser un bilan du quinquennat qui est en train de se terminer, qui est un bilan euh, sévère, on y reviendra peut-être, et, et de formuler des propositions à l'adresse des candidates et des candidats pour euh, faire en sorte qu'ils s'emparent de ces sujets-là. Et c'est vrai que cette vidéo, elle s'inscrit aussi dans ce, dans, dans ce moment-là, c'est-à-dire que ça fait des mois maintenant qu'on essaie de faire en sorte que le, le, le, le climat ait une véritable place de choix dans le débat pour l'élection présidentielle. On n'a pas le sentiment d'y arriver et ce n'est pas que lié à la guerre en Ukraine, certes la guerre en Ukraine a bien entendu bousculer et bouleverser le monde, donc bouleverser l'actualité, mais même avant le démarrage de, de, de la guerre en Ukraine, on, on, on constatait, parce qu'on faisait avec les autres organisations de l'affaire du siècle, donc Oxfam, notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et l'homme et Greenpeace, on, on, on mesurait le temps consacré dans les médias à la question climatique, et on naviguait entre 1,5 et moins de 3%. Donc on, on, on voit bien qu'on ne parvenait pas euh, euh, à faire en sorte que euh, que le climat occupe une place prépondérante dans ce dans ce débat-là. Et pour moi, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au, à certains candidates et certains candidats qui euh, ne portent pas vraiment de de, de, de vision euh, écologique dans leur dans leur programme. Il y en a certains qui n'en pas grand-chose à faire du sujet, soyons honnêtes, euh, qui euh, qui ne mettent pas en avant des propositions là-dessus, donc du coup, ils n'en parlent pas, et du coup, ça ne crée pas de, de, de débat public sur ces sujets-là. Et puis, il y a aussi une responsabilité des médias, il faut aussi le, le dire clairement, euh, alors, on ne met pas tous les médias dans le même sac, il y a des médias qui sortent du lot, mais c'est vrai que globalement, on n'a pas eu le sentiment que les journalistes et les médias se sont emparés de la question climatique et des questions environnementales, comme ils auraient, selon nous, dû le, dû le faire pour inscrire ce sujet-là au, au cœur de ces, de ces débats. On a vu des grandes émissions politiques, vous en avez certainement vu aussi, il y en a plein en ce moment, des grandes émissions politiques où euh, les questions euh, environnementales venaient en toute fin d'émission, euh, après 23 heures, quand euh, tout le monde était déjà bien fatigué, et euh, c'était traité en euh, deux minutes et demie, de manière extrêmement euh, euh, voilà, faible finalement. Parce que, pourtant les mouvements écolos essayent de se donner de la peine, puisque le 12 mars, marche climat, le 26 mars, il y a Youth for Climate qui organise aussi des marches. La veille du premier tour, le 9 avril, il va y avoir également aussi une marche à laquelle nous, on va participer à la donc, et avec, avec d'autres. Et donc, on, on voit qu'il y a des tentatives, mais finalement, finalement ça ne prend pas. Ça prend un peu, ça prend un peu, pas suffisamment, mais ça prend un peu. En fait, la, la, la, la semaine dernière, pour le coup, le climat, euh, ce, ce, ce, cette mesure qu'on fait de, de, de la place accordée au climat, elle était passée à plus de 3%. C'était la première fois qu'on passait à plus de 3%. On pourrait se dire plus de 3%, finalement, quand même, ça reste quand même très, très faible, mais euh, en tout cas, c'était en progression. Et c'était lié à deux choses. C'était lié au marche climat du 12 mars, qui, effectivement, ont, ont, malgré tout, était quand même couverte par un certain nombre de médias, et puis à ce qu'on a organisé, qu'on appelait le débat du siècle avec les autres organisations là encore de l'affaire du siècle, où on a invité des candidates et des candidats, et certains sont, sont venus, euh, parler de, de, de leur engagement sur ce sujet-là. Et du coup, ça a créé ben, ce, qu ce, qu ce qui est pour l'instant le, le seul débat dans cette présidentielle consacré uniquement aux questions, aux questions climatiques. Donc, du coup, ça, ça, ça a commencé à faire bouger un peu les lignes, mais, euh, mais tu as raison, il faut, il faut poursuivre. Et c'est vrai que les grèves les pour le climat, là, des, des, des Youth for Climate et Fridays for Future qui, ont, qui vont avoir lieu ce week-end, c'est important. Il y aura d'autres marches. Euh, je, à la veille du premier tour, il va y avoir tout un tas d'activités, de, de, euh, de communication, de mobilisation jusqu'au premier tour de la présidentielle pour faire en sorte que ce sujet-là soit, soit plus présent. Et en plus, nous, on essaye, je termine là, on, on, on essaye d'expliquer de, euh, aussi aux médias et aux candidates et aux candidats, qu'en plus, ça nous paraît en décalage complet, le fait qu'on parle aussi peu de, de climat, ça nous paraît en décalage complet avec les préoccupations des Françaises et des Français, parce que chaque fois qu'on sonde les Françaises et les Français, qu'on les interroge sur quelles sont leurs préoccupations principales, eh bien on voit bien que les questions environnementales sont très bien placées, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pouvoir d'achat et protection de l'environnement qui figurent parmi les premières, les premières préoccupations, en tout cas avant le démarrage de, de la guerre en Ukraine. Et, et, et du coup, on leur dit, mais attendez, vous avez des Françaises et des Français qui n'ont jamais été aussi concernés par le sujet, qui expliquent, là aussi, sondage après sondage, que ça fera partie... Des critères qui vont euh, euh, faire leur choix de vote euh, au, au premier tour et au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, ce sujet reste largement absent des débats. Donc il y a un truc, il y a un décalage fou là entre les, euh, ce que disent les candidates et les candidats et euh, les préoccupations des, des, de la population. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un décalage entre donc, toutes ces enquêtes qui disent que les Français sont prêts à vraiment renverser de manière assez radicale leur mode de vie pour faire face aux enjeux Mais on voit que l'écologie politique, finalement, euh, électoralement, ça ne prend pas. Et, euh, et on voit que la moindre. Il y, y a beaucoup de crispation, la, la moindre mesurette de, de mettre un menu végétarien par semaine. Il y a beaucoup de. Voilà, ça fait débat. Donc, on se dit, il y a vraiment une incohérence entre ces sondages qui disent que les Français sont prêts et, euh, et finalement le l'aboutissement politique de, de, de ces projets Je ne sais pas si je suis d'accord sur euh, l'écologie politique, ça prend pas, parce que euh, pour moi, l'écologie politique, c est, c est, ça se mesure à, euh, au fait que dans les programmes de... de, de, de de plusieurs partis maintenant et de plusieurs candidats, il y a des choses intéressantes d'un point de vue de la protection de l'environnement et, et, et du règlement de la question climatique. C'est pas uniquement, ça, enfin moi je ne mesure pas uniquement au sondage pour Europe Écologie Les Verts par exemple. Euh, parce on... qu'il y a plusieurs forces politiques qui sont épargnées dans votre clip, L'Europe Écologie Les Verts, ça oui, parce, que... parce que ça veut dire que vous reconnaissez quand même que certaines personnes, certains courants politiques... Oui, oui, on le, on, le dit, on le dit assez clairement. Alors, on est prudent parce que Greenpeace n'est pas là pour donner des consignes de vote ou quoi que ce soit, ou vous dire d'aller voter pour un tel ou un tel. Mais c'est vrai qu'on a fait des décryptages et des analyses des programmes des candidats. Ça va sortir la, la semaine prochaine. Mais euh, globalement, c'est vrai qu'il y a le programme d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise qui se démarque et qui porte des propositions intéressantes. Il y a celui, dans une moindre mesure, du, du Parti Socialiste et d'Anne Hidalgo qui a aussi des choses intéressantes. Euh, et ensuite, il n'y a, a, a, a pas grand-chose, quoi. Mais, mais, mais ça veut dire que du coup, il y a quand même des propositions aujourd'hui un peu, un peu transversales qui, qui sont portées par un certain nombre de, de, de, de candidats. Après, en revanche, c'est vrai qu'il y a parfois... Euh, ce qu'on appelle de la dissonance cognitive chez les Françaises et les Français, qui sont prêts à faire ceci, mais qui en réalité font euh, ça. Et, et, et c'est sûr que c'est euh, facile de dire ben « moi je suis prêt à euh, euh, ne plus jamais prendre l'avion euh, », c'est plus compliqué de le faire. Euh, c'est facile de dire euh, « moi je suis prêt à, à, à, à faire des efforts pour euh, euh, manger moins de viande », et c'est plus compliqué de le faire. Euh, mais malgré tout, je... enfin, moi j'ai le sentiment que les choses vont dans la bonne direction, pas assez rapidement, pas assez fortement, mais j'ai le sentiment que des sujets commencent à s'installer et à s'imposer. Vous prenez l'exemple du menu végétarien dans les cantines scolaires, ça a été laborieux, ça a été un combat de longue haleine, ça a été difficile, mais malgré tout ça s'est fait. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire inscrire des menus végétariens dans les cantines scolaires il y a, il y a allez, 15 ou 20 ans, c'était pas envisageable. Euh, avoir une loi, même si elle est loin d'être satisfaisante, avoir une loi qui dit que euh, euh, les lignes aériennes, je le dis volontairement ici, parce que je sais qu'il y a tout un débat sur la connexion par, par avion un entre Paris et, Paris et Montpellier, et des mobilisations, exactement, euh, qu'une loi, malgré tout, inscrive que euh, des lignes aériennes vont être supprimées dès lors qu'il y a une alternative en train en moins de 2h30, bon, ce n'est pas, pas suffisant, mais le, le simple fait que ce soit euh, que ça passe dans une loi, c'est quand même qu'il y a un début de changement des mentalités qui est important. Euh, là, c'est pareil, il y a 15 ou 20 ans, vous alliez voir les parlementaires en leur disant « qu'il va falloir voter quelque chose qui interdit des lignes aériennes », c'est surréaliste, on passait pour des, des, des utopistes. Alors justement, il y en a qui font des lois, il y a un gouvernement là qui est sortant, et dans le livre, vous ne l'épargnez pas trop, tu as, as des mots assez durs, tu parles de trahison, Tu parles. À, les questions qui ont déjà été posées un peu à, quand tu passes dans les médias ou dans les radios, mais mmh. pourquoi parler de, de trahison Est-ce que vraiment on s'attendait à autre chose ben, J'ai bien pesé euh, ces mots-là. Et, et, et trahison, oui, je, je, je dis souvent que pour moi, ce quinquennat qui est effectivement un quinquennat un peu perdu pour, pour l'écologie a été celui des, euh, des, des opportunités manquées et des promesses trahies. Et, et, et je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à grand-chose, mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui, en se positionnant aussi fortement sur la question climatique au début de son mandat, a... Euh, ben a suscité une, un intérêt, une aspiration et des attentes euh, chez nous et, et, et chez d'autres. On avait fait le travail dont je parlais d'analyse des programmes des candidats, on avait fait ce travail aussi euh, de manière semblable en 2017 pendant la campagne présidentielle, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à l'époque candidat, euh, en plus relativement inconnu, enfin voilà, il sortait de, de, de, de nulle part ou presque, euh, euh, n'avait pas beaucoup de, de, de, de propositions concrètes et ambitieuses sur les questions environnementales c'est moins qu'on puisse dire c'était on sentait que c'était pas sa c'était pas sa fibre c'était pas son, euh, son son sa matière préférée il, il il communiquait il portait beaucoup de sujets mais les questions environnementales c'était pas le cas donc c'est vrai quand il a été élu on n'avait on avait pas beaucoup d'attentes et pas beaucoup d'espoir mais c'est lui qui a, qui a qui a changé ça c'est-à-dire que c'est lui quand euh, Donald Trump euh, quelques semaines à peine après l'élection de de d'Emmanuel Macron Donald Trump a annoncé qu'il avait l'intention de faire sortir les états unis l'accord de Paris, on se souvient d'Emmanuel Macron qui est monté au créneau. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, on en pense ce qu'on en pense, mais en tout cas c'est audacieux, il est le seul à le faire, euh, il s'en prend comme ça à Donald Trump, euh, il a euh, réussi dans les, dans les mois qui ont suivi à placer très haut dans l'agenda politique international la question climat. On n'a jamais autant parlé de, de, de climat dans les sommets du G7, dans les sommets du G20, dans toutes ces enceintes internationales. Là non plus, c'est pas ça qui, qui change la face du monde, mais malgré tout, il a réussi à, à, à positionner très fortement dans, dans, dans l'agenda diplomatique international la question du climat. Et c'est là qu'on s'est dit bon, ben on va le prendre, on va le prendre à, au pied de la lettre, c'est-à-dire que si lui se positionne aussi fortement, on va voir ce qu'il a dans le ventre, et on va voir ce qu'il propose de manière concrète. Et c'est là qu'il y a une trahison. C'est là qu'il y a une trahison parce qu'après, on a eu cinq années de promesses diverses et variées, donc il y a eu effectivement, c'est l'ambition climatique, il y a eu les états généraux de l'alimentation, il y a eu le grand débat, il y a eu la convention citoyenne sur le climat, il y a eu la loi de recarbures. il y a eu le report de, de, de l'échéance de réduction du nucléaire, il y a eu une liste long comme le bras comme ça, de, de, de, de promesses et d'attentes qui finalement n'ont euh, euh, pas, euh, pas été respectées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de, d'avancées de, de, de, concrètes pendant ce quinquennat. Alors Emmanuel Macron, s'il était là, ou ses partisans, vous direz, euh, Europa City, euh, Notre-Dame-des-Landes, des choses comme ça qui ont été abandonnées, c'est vrai. Grâce à, vrai. à la mobilisation Grâce en fait. à une mobilisation de plus de 30 ans pour Notre-Dame-des-Landes, c'est sûr, mais bon, c'est quand même, c'est vrai, mais c'est quand même lui qui a dit à un moment donné, ben non, ça ne se fera pas. Mais à chaque fois, je dis, c'est très bien, mais c'est euh, des projets qui n'existaient pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'en est plus à, simplement à pouvoir se contenter de freiner des nouveaux projets ou d'empêcher des nouveaux projets de se faire, c'est-à-dire qu'il faut aller bien plus loin que ça. Et, et justement pour, ce, pour illustrer ce décalage, tu dis dans le livre que même dans son livre « Révolution » qu'il oui. avait publié avant d'être élu, il était bien plus euh, finalement radical que ce qu'il a été pendant son mandat et que quand, dans un échange avec lui, il disait ouais, « voilà moi, c'est l'écologie des petits pas ». Mais, mais donc, on se demande s'il y a une nouvelle non-révolution pendant les cinq prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait avec les petits pas et les petits gestes Déjà, l'élection n'est pas faite, donc on va... <rire> il, y a, il, y a, il y a deux tours avant, euh, mais... Euh... Mais non, ça va être plus sérieusement que ça, ça va être grave si on reste sur ce rythme-là, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on va continuer d'accentuer ce retard-là, et encore une fois, ce retard, c'est pas simplement nous à Greenpeace qui le quantifions, je me souviens dans l'une des audiences qui a abouti à la condamnation de l'État français pour son inaction climatique, dans l'affaire du siècle ou dans celle de Grande-Synthe, je me souviens plus, mais l'un des... des, des, des représentants du, du tribunal qui étaient là euh, illustraient ça bien en disant qu'en fait c'est comme si la France devait courir un marathon pour attraper ce retard climatique, mais sauf qu'on a parcouru la moitié du chemin en 30 ans et maintenant il faut parcourir le, le reste de euh, donc l'autre moitié, mais cette fois plus en 30 ans en 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut multiplier l'effort par trois et, et, et, et c'est à peu près ce que demande ce que demande là aussi les scientifiques du climat. C'est-à-dire quand je disais tout à l'heure la, la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France, elle est en moyenne d'un pour cent, alors que les scientifiques disent qu'il faudrait qu'elle soit entre 5 et 7 pour cent. Et ce gap-là, cet écart-là, il est, il, est, il est énorme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, entendre un chef d'État dire ⁇ Il faut se contenter de petites avancées, c'est les petits pas qui font euh, ⁇ je ne sais plus quelle était sa formule, mais enfin c'est ça qui va nous amener sur la, la, la bonne voie et le bon chemin bah ⁇ non, aujourd'hui, ce n'est plus entendable. Ça pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne cesse de courir après la catastrophe climatique, et on ne cesse de prendre du retard à aller aussi lentement face à cette catastrophe qui, elle, accélère. Parce qu'il y, y a urgence, et donc c'est un peu ce qui a avancé dans, dans ton livre, c'est du coup on est dans l'articulation ou l'opposition parfois entre mesures sociales, mesures écologistes. Comment on sort d'une écologie punitive Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on y gagne à la fois sur les questions sociales et sur les questions écologistes Tu pointes la mobilité, tu pointes le logement donc, Comment est-ce qu'on arrive avec des mesures un peu concrètes avec, euh, et puis ambitieuses, parce que ce n'est pas, euh, pas juste deux, trois pistes cyclables mmh. ou juste euh, un ou deux euh, bâtiments comme ça de temps en temps qu'on renove. Qu Quels sont les ordres de grandeur Quelle est la vitesse à laquelle il faut faire Qu'est-ce qu'il faut, qu est -ce qu faut mmh. envisager C'est hyper complexe. Personne ne dit que c'est facile et que, et que ça se fait euh, comme ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça fait euh, plusieurs années maintenant euh, qu'on a je pense, une majorité des gens qui travaillent sur ces sujets-là, compris que la clé passait par l'intégration euh, des luttes sociales et des luttes climatiques. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des choses chacun de notre côté. Et si, il faut arrêter d'avoir les organisations environnementales qui se battent pour le climat d'un côté, et puis euh, les syndicats qui se battent pour l'emploi, ou les organisations qui travaillent sur la question de, de, de précarité de leur côté, tout ça. D'ailleurs, une parenthèse là-dessus, il mmh. y, y a quelque chose d'intéressant qui est sorti de cette crise Covid, puisque, moi, en tout cas, je ne pensais pas le voir un jour, et bien tant mieux, ça arrive assez tôt. Il y a un, un même texte signé par la CGT et Greenpeace, avec plus jamais ça et les 36 mmh. mesures proposées ça aussi c'est Absolument et c'est vrai que ça ça ça a permis justement quand on a on a fait ce constat là qu'on pouvait plus travailler chacun de notre côté ça a permis la création de cette coalition non plus jamais ça dans lequel il y a des syndicats dont la CGT mais pas que et puis des organisations environnementales dont Greenpeace mais mais mais pas que et euh, et c'est hyper intéressant parce que on arrive à, à travailler ensemble sur des propositions euh, très concrètes alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, il y a des sujets qui sont plus simples à appréhender que d'autres, mais malgré tout, on n'a pas peur d'affronter les difficultés, on n'a pas peur de se, de se coller à des choses très concrètes et réelles. Dans les mesures hyper consensuelles pour lesquelles je ne comprends pas qu'on n'avance pas plus vite, figure notamment la question de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un, un enjeu clé dont je parle, parce qu'il y a un chapitre entier sur le logement, c'est un enjeu clé et qui pour le coup est en tout cas sur le papier, hyper consensuel. Personne ne s'oppose à la rénovation thermique des bâtiments. Personne ne peut dire « non, moi je suis contre ». Ça n'a pas de sens d'être contre ça. Euh, et c'est une mesure qui, d'évidence, est bonne pour le climat et bonne pour réduire les inégalités sociales. Parce que nos euh, logements sont hyper gourmands en électricité ou en gaz. En plus, là, avec la situation en Ukraine, ça redonne encore plus d'actualité à ce, ce sujet-là. Euh, et euh, donc, euh, Économiser cette énergie, c'est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un vrai effet levier majeur sur, sur les questions climatiques. Et puis, c'est aussi la réduction des inégalités sociales, de la précarité énergétique. C'est un confort de vie plus important pour les personnes qui vivent dans ces, ce qu'on appelle ces passoires thermiques et tout ça. Donc, c'est consensuel. Mais malgré ça, ça n'avance pas. Et ça n'avance pas parce que euh, manque de moyens financiers, euh, euh, manque d'intérêt de certains gouvernements, et ce n'est pas que celui d'Emmanuel Macron pour le coup, hein, les gouvernements précédents n'ont pas brillé plus sur, sur ce sujet-là, et puis parce que là pour le coup, on arrive aussi à un sujet qui est, qui est, qui est important et qui a un vrai décalage de, de, de vision euh, politique avec le gouvernement actuel, c'est que le gouvernement actuel refuse tout ce qui est de l'ordre de la contrainte. Et que sur un sujet comme celui-là, nous, on ne cesse de dire, enfin nous, on s'abrite derrière les organisations type Fondation Abbé Pierre ou Emmaüs qui travaillent sur ces sujets-là depuis bien longtemps que nous, euh, disent qu il faut aujourd'hui en passer par une obligation de rénovation de ces bâtiments à certaines conditions et tout ça. Mais s'il n'y a pas d'obligation de le faire, ça ne se fait pas. Parce que les mesures incitatives, elles ne sont pas, euh, là non plus, elles ne vont pas permettre d'aller suffisamment rapidement pour euh, avoir le rythme nécessaire de rénovation de ces bâtiments. Et ça, quand on dit ça au gouvernement, il nous dit, ah non, là, ça... C'est là qu'il nous dit, écologie punitive, c'est de la contrainte, euh, c'est pas notre façon de faire, on n'est pas là pour imposer les choses. Euh, et on leur dit, oui, mais à un moment donné, enfin, la, la contrainte, je ne sais pas pourquoi on a aussi peur de la contrainte, alors que la contrainte, elle fait société. Enfin, de la contrainte, on en a partout. C'est-à-dire que, je, je le dis souvent, mais le code de la route, c'est qu'une série de contraintes. Et en même temps, c'est ce qui permet qu'on puisse euh, traverser la rue sans se faire écraser euh, euh, tous les jours, en tout cas. Euh, donc, euh, voilà, la, la, la, la contrainte, quelque part, elle a une place dans une société et moi, ça ne me choque pas qu'on puisse imposer un certain nombre de mesures euh, si, si elles nous paraissent aller dans la bonne direction. Et là, en l'occurrence, sur la rénovation des bâtiments, euh, bah, ça ne ça, ça vient pas. Mais ça, c'est une mesure qui est assez consensuelle, en tout cas sur le papier. Après, il y a d'autres sujets qui sont hyper complexes et euh, d'en plus jamais ça. Par exemple, on essaie de s'atteler à la à la reconversion d'un certain nombre de sites industriels qui sont menacés, donc avec des pertes d'emplois pour les salariés de ces de ces sites-là, et puis des reconversions qui permettent de faire en sorte que l'industrie soit moins impactante pour l'environnement qu'elle ne l'est ou qu'elle ne l'était euh, en tout cas dans le passé. Et ça, c'est compliqué parce que trouver aujourd'hui les moyens de reconvertir des sites industriels comme euh, on le fait par exemple avec la raffinerie de Grand Puy, donc une raffinerie de pétrole où des, des, des, des militants euh, écolos se retrouvent euh, sur une même table avec des, des, des raffineurs de pétrole pour travailler ensemble à un projet qui irait bien pour tout le monde, c'est à la fois hyper passionnant, hyper enthousiasmant et hyper compliqué. Alors, oui. non, vais, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas la justice qui va contraindre de plus en plus l'exécutif parce que tu parlais Grande Sainte, l'affaire du mmh. siècle, là récemment... Le... Le tribunal administratif a imposé à la cellule des d'arrêter de traquer un peu les, les activistes contre l'agriculture extensive. Donc est ce qu'on ne va pas résoudre cette question des tribunaux? Bah en tout cas, les tribunaux ont pris une vraie place prépondérante dans, dans nos stratégies, à nous, Greenpeace, mais globalement à tout le, tout le mouvement climat et environnemental, parce que c'est vrai qu'on a fait euh, euh, on a fait entrer la question climatique environnementale dans les tribunaux. Et, et je pense que c'est une très bonne chose euh, et, et, et effectivement on voit bien aujourd'hui que c'est un, un, un outil le, le, le levier juridique est devenu un outil majeur pour faire avancer un certain nombre de sujets et c'est vrai que quand on n'arrive pas à, à être écouté par un gouvernement eh bien, si on en passe par la justice et que les choses sont bien faites et qu'on s'appuie sur des, des, des leviers juridiques solides, eh bien, quelque part le gouvernement il est obligé d'écouter la justice euh, il n'est pas obligé de recevoir Greenpeace en revanche s'il est convoqué à un tribunal il est obligé d'envoyer quelqu'un c'est compliqué pour lui d'échapper à ça, et c'est vrai que c'est l'affaire du siècle et le et grande sainte, Puis il y avait un, un recours qui a été déposé par les Amis la Terre aussi sur la question de pollution de l'air. Enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça. Et il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux en ce moment, qui sont réfléchies par les organisations environnementales, où on sent bien qu'on est en train de construire un, ce qu'on appelle un véritable droit climatique avec de plus en plus de, de, de, de décisions de justice qui vont faire jurisprudence, qui vont muscler tout ça et qui vont faire que les recours à venir seront encore plus solides que les recours actuels et à un moment donné vont, euh, j'espère en tout cas, débloquer un certain nombre de choses et, et forcer un peu la main d'un gouvernement qui ne veut pas agir plus. Mais après, même s'il si, y a, des, il y a des, des décisions de justice, il reste leur application et. Euh... L'affaire de justice aussi a une visualisation du rapport de force aussi dans la société à un moment donné. Donc, comment essayer d'imposer Autant quand la justice, elle demande à des bidonvilles d'être vidées, ça, ça, ça se fait assez facilement. On le voit à Montpellier, dès que, même des fois sans décision de justice. Mais par contre, si, euh, si le tribunal dit qu'il faut faire quelque chose sur le climat, concrètement, pour, euh, quelles contraintes pour le gouvernement et qu'est-ce que. Oui, bien, ça, bien sûr. Bien sûr. Ben, le, le, le, la, la contrainte, elle est, elle est financière à un moment donné. C'est-à-dire que ça passe par, notamment ces endroits administratifs, ça passe par des astreintes financières. C'est ce qui se passe avec le recours porté par les amis de le, la Terre et d'autres sur la question de pollution de l'air, où ils ont obtenu une astreinte financière de, je crois, 10 millions d'euros par semestre de retard dans la mise en œuvre par l'État. De ce qu'on appelle les zones à faible émission. C'est-à-dire ces zones en, en ville, dans les métropoles. Je sais pas s'il si y en a une à Montpellier ou s'il y en a une qui est en mois d'août. Voilà. Donc ces zones qui sont censées être des zones à circulation apaisée, euh, où il y a moins de voitures, en tout cas moins de voitures polluantes et qui permettent de réduire la pollution de l'air dans une quinzaine, je crois, de zones qui ont été considérées comme, qui ont été définies comme prioritaires sur le, sur le territoire français. Et c'est vrai que, mine de rien, cette astreinte financière, elle, elle, elle pèse quand même sur l'État. Alors c'est compliqué parce que quelque part, c'est une sanction euh, contre une sanction financière contre l'État, euh, euh, mais euh, avec euh, l'État qui va devoir payer ces 10 millions d'euros, en fait, à qui euh, C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui dans ce, dans ce recours-là, euh, sur la pollution de l'air. Et nous, dans le cadre de l'affaire du siècle, pareil, on est en train d'anticiper ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'affaire du siècle, on en est où l'État a été condamné à, à, pour son inaction climatique, et il a été condamné à réparer sa faute en expliquant d'ici le 31 décembre 2022, donc il a encore quelques mois pour le faire, en expliquant d'ici le 31 décembre 2022, comment il va faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, non seulement sur la trajectoire qui était prévue, mais avec 15 millions de tonnes de CO2 supplémentaires de réduction nécessaire qui, qui, qui sont en fait le retard pris jusque-là. C'est-à-dire que l'État doit prouver qu'il est capable de respecter ses objectifs et en plus de rattraper ceux qu'il n'a pas, euh, qu pas respectés euh, jusque-là. Et donc, le 31 décembre 2022, on saura si l'État est en mesure de prouver au tribunal qu'il peut le faire ou pas. Si ce n'est pas le cas... On sera en droit, les quatre organisations qui ont porté l'affaire du siècle, on sera en droit de revenir auprès du tribunal administratif en disant « l'État ne respecte pas la décision de justice et donc on demande une astreinte financière par semestre de retard ». Donc on est en train de travailler à ça pour trouver une manière intelligente de faire en sorte que si cette astreinte financière elle est, déterminée par, elle est définie, elle est décidée en quelque sorte par le tribunal administratif de Paris, eh bien cet argent permettre de réellement faire ce à quoi ce que l'état devrait faire c'est-à-dire que cet argent voudrait le le, le, le flécher ou l'orienter vers les solutions qu'on doit mettre en œuvre type la rénovation thermique des bâtiments par exemple ou euh, je sais pas travailler sur les questions de mobilité et tout ça parce que qui dit <coughs> question de ZFE dit donc que c'est les vieilles voitures qui au mois d'août euh, euh, ne pourront plus circuler par exemple à Montpellier. Et souvent les vieilles voitures, bon, à part les voitures de collection, ce n'est pas forcément les, les plus riches qui ont ces, ces voitures-là. Donc ça veut dire qu'il faut aussi articuler mesures sociales et euh, mesures écologiques. Pour pas que ça soit le, le, le punitif. Donc, comment avec ces zones à faible émission, comment est-ce qu'on arrive à faire donc à convaincre les gens qu'ils ont gagné Donc dans tu as un gros passage sur le vélo, le recyclage, enfin de passer au, au vélo, de passer euh, massivement au vélo pour, pour les villes et d'autres choses avec le rail aussi et avec les fausses bonnes idées comme euh, l'avion vert ou la voiture. Verte. Ouais. En fait, la, la, il faut il faut euh, nous on essaie de travailler à euh, remettre en question. Le, le, le modèle de société qu'on a qu'on a collectivement euh, défini ou que nos gouvernements ont collectivement défini depuis des décennies et qui repose sur, en gros, une chose, c'est la possession d'une voiture individuelle. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on a aménagé notre territoire, qu'on a positionné nos logements, euh, les lieux de travail, euh, les, euh, les lieux de consommation, les magasins, euh, les supermarchés, puis les hypermarchés, puis les hyper-hypermarchés, tout ça, en fonction Enfin, reposant sur le modèle que tout le monde a une voiture ou tout le monde quasiment a une voiture et du coup, ça peut fonctionner comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, remettre en question ce modèle-là et dire aux gens, on doit collectivement là aussi apprendre à se passer de notre voiture individuelle, là non plus, c'est pas simple. C'est faisable instantanément ou presque pour une bonne partie de la population. Donc déjà, il y a des leviers là aussi importants, parce que si tous ceux qui pouvaient le faire le faisaient, bah déjà, ça irait bien mieux. Et, et moi, vivant euh, en, en banlieue parisienne, je me rends compte à quel point euh, dans un endroit où il y a un réseau de transports en commun extrêmement dense, est et, et suffisant, et bien, rien que là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui pourraient facilement se, se passer de leur voiture. Et puis ensuite, c'est effectivement développer des alternatives. Dé développer des alternatives, ça peut être dans certains cas le vélo, ça peut être dans d'autres cas la marche, ça peut être dans d'autres cas les transports en commun, ça peut être dans d'autres cas. Euh, non pas la voiture individuelle mais la voiture partagée donc le covoiturage ou l'autopartage, enfin il y a des solutions euh, il y a des solutions comme ça ça peut être le train sur les petites lignes qui relient euh, certaines villes et tout donc dans tous les cas il faut effectivement redéfinir un peu un peu un peu tout ça mais l'idée c'est pas de Là aussi, c'est de ne pas, ne pas laisser les gens sur le carreau, parce que c'est vrai qu'il y, y, y a des mesures qui peuvent être vite des mesures, et on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, qui peuvent apparaître comme des mesures sources d'accroissement de, de, des inégalités sociales. Et l'idée, ce n'est pas ça. Et Par exemple, à, à Strasbourg, ils ont développé un truc que je trouve assez chouette. C'est encore trop tôt pour savoir si ça va bien fonctionner ou pas. Mais ils ont un accompagnement individuel. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, vous pouvez, quand vous habitez euh, la ville ou la métropole de Strasbourg, qui a aussi une ZFE, vous pouvez appeler quelqu'un qui va étudier votre situation individuelle et essayer de vous euh, proposer des recommandations individuelles en fonction de bah, du nombre de kilomètres que vous avez à parcourir entre votre domicile et votre lieu de, de, de, de travail par exemple, de la partie de Strasbourg, de la banlieue de Strasbourg dans laquelle vous habitez en vous disant que bah, là c'est possible parce qu'il y a des des, des des des transports en commun. Là, bah, vous allez être obligé de continuer à, à prendre votre voiture. Donc, essayez de vous rapprocher d'autres de, de, personnes pour faire du covoiturage et tout ça. Enfin, il y a un vrai accompagnement individuel plus un accompagnement financier euh, reposant sur, sur le niveau de revenu des, des, des personnes. Et je pense que ça va passer par ça. Il faut arrêter de penser qu'il y aura une solution unique pour remplacer la bagnole, ça c'est sûr. Mais en revanche, il y a, y a aujourd'hui un, une palette de solutions qui, euh, intelligemment pensées et, et bien appliquées, peuvent quand même permettre de décroître fortement la place accordée à la voiture individuelle. Et donc dans ces, dans ces jugements qui, va, qui vont tomber si l'État ne fait rien ou les collectivités font rien, l'argent qui peut être gagné par les quatre associations dont vous parlez, est-ce que... C'est un peu ce que, ce que tu disais, mais est-ce que ça va être réinvesti dans des solutions pour les particuliers, pour justement ça. articuler les solutions sociales C'est euh... ça. ça, ça peut être dans la rénovation thermique du bâtiment, ça peut être dans, le, dans les solutions de transport alternatives. L'idée, c'est de vraiment, euh, quelque part, euh, de manière un peu opportuniste, hein, mais euh, utiliser le fait que l'État est condamné à une sanction financière forte pour euh, euh, obliger l'État à finalement faire ce qu'on lui demande de faire, mais par le biais de, cette, de cet argent-là. Voilà. Sachant que ce sera toujours encore une question de rapport de force et après, avec parce que Bien même sûr. pour les questions de liberté ou Bien de sûr. droit, il y a des, y a des ouais. textes, mmh. mais l'application est assez difficile. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. plutôt mais... sur œil pour œil en ce moment. Okay. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une question de rapport de force et ce qui est important, dans, notamment dans l'affaire du siècle par exemple, c'est qu'au-delà du recours juridique lui-même, ça a créé un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont signé la pétition, qui a accompagné le, le, le recours juridique. Il y a eu tout un tas de déclinaisons depuis de, de, de, de, ce, de cette affaire du siècle, en marche du siècle, en débat du siècle et tout ça. Ça a créé quelque chose qui fait que les, les, les dirigeants politiques ont été obligés d'en tenir compte et d'y de, et de, et répondre. Mais tu as raison, c'est une question de rapport de force et il faut en permanence mettre la pression pour que les choses avancent, sinon, sinon ça, ça s'arrête. Dans le livre, il y a aussi pas mal d'autres thématiques qui sont abordées, notamment euh, trois qu'on a repérées, nous, la question de l'énergie, la question de l'agriculture et la question de l'industrie. Pour euh, faire un peu la transition avec ces thématiques, on voulait euh, montrer un, un reportage, parce que nous, on est très fans de RMC, <rire> Donc, on un reportage vidéo sur euh, une action qui a eu lieu ce week-end en Bretagne, où des euh, militants écolos, des militantes et des militants, ont arrêté un, un train avec des céréales dedans qui était pour l'agriculture industrielle. Et donc voilà, on va, voir, on va voir ce petit reportage. Plusieurs plaintes déposées après l'action d'une cinquantaine d'activistes du collectif Bretagne contre les fermes-usines. Samedi, près de Pontivy, ils ont bloqué un train de céréales et déversé 1 500 tonnes de blé sur une voie ferrée. Le préjudice s'élèverait à 2 millions d'euros. Action dénoncée par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Moi, je suis scandalisée d'une telle action. C'est un éco-terrorisme, c'est des terrorismes verts, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais balancer par terre, 1 500 tonnes de blé, au moment où la planète entière se dit qu'on va manquer d'alimentation et que les Nations Unies nous parlent d'un ouragan de famine, c'est un acte totalement irresponsable. Ils pensaient que c'était du soja. C'est pas du tout du soja, c'est du blé français qui vient du centre de la France. Qui sont ces gens qui s'érigent en justicier de savoir qui a le droit de faire quoi. C'est plus du militantisme, c'est du terrorisme. Alors, c'est un, une dame d'un syndicat qui s'y connaît en, en, en terrorisme, puisque c'est souvent qu'ils déversent des choses dans les préfectures, qui cassent du matériel dans les ministères, oui. ou euh, qui, donc, elle s'y connaît. Elle a quand même pas mal de, de connaissances et de légitimité pour parler d'actes violents et de, de terrorisme. Mais, donc, on voit bien qu'à un moment donné, si ça ne va pas assez vite, il y a l'aspect euh, justice, mais il y a aussi des actions à mener. Alors, bon, celle-là, comme d'autres, mais... Ça, ça, ça nous met. Euh, Il y, y a des choses à faire pour essayer aussi, là encore, de faire une prise de conscience et essayer de bousculer, euh, bousculer les normes euh, actuelles. Et justement, Greenpeace est très fort dans la bousculade. On essaye, on essaye, et ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut renouveler le genre aussi et tout. Mais oui, oui on, pratique, euh, on pratique ardemment la désobéissance civile parce que c'est un peu inscrit dans l'histoire de Greenpeace depuis le début et puis parce qu'on pense que ça reste un, un levier d'action intéressant et complémentaire de tout son de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que euh, les, les, les leviers juridiques et ce rapport de force, il se crée aussi parce qu'à un moment donné, il y a une pression comme, euh, comme celle-ci qui s'exerce à travers des actions euh, illégales, mais qui nous apparaissent comme légitimes. Euh, C'est vrai qu'on on, l'a fait récemment à Greenpeace, par exemple, pour essayer de, de s'interposer face, là, ces derniers jours, face à des, des cargos qui venaient de, de Russie pour amener du... Du gaz, je crois que c'était du gaz, du gaz liquide, pour remontrer, reillustrer le fait que cette guerre en Ukraine, elle est aussi très liée à notre addiction aux énergies fossiles, pétrole, gaz notamment, et, et charbon. Ça concerne moins directement la Russie, mais euh, pétrole et gaz. Et qu'aujourd'hui, il faut arriver à, à, à imaginer des sociétés qui reposent sur un modèle très différent. Mais c'est vrai que la, la désobéissance civile est quelque chose qui est porté, euh, compris par de plus en plus de personnes et notamment euh, cette jeune génération qui s'est euh, fortement mobilisée sur les questions climatiques depuis 3-4 ans, elle est non seulement très friande d'actions de, de, de, comme celle-ci, mais surtout elle les, elle les comprend bien, et elle est très à l'aise avec ce, ce, cet aspect euh, des obéissances, et elle, et elle voit bien toute la valeur ajoutée que ça peut avoir dans un, dans un mouvement. Il y avait, euh, je crois que c'était hier matin aussi, une action qui était menée devant le, le, le siège de Total euh, à la Défense, enfin, il y en a... Chaque semaine, il y a plusieurs actions comme celle-ci qui effectivement contribuent à entretenir ce, ce, ce rapport de force. Et donc, ce qui est dénoncé ici, c'est l'agriculture industrielle. Et il y a d'autres choses, enfin, d'autres pistes, d'autres propositions, parce qu'il y a plein de propositions. C'est un petit livre assez assez court, mais avec beaucoup beaucoup de choses dedans. Et donc, pour l'agriculture, comment est-ce qu'on sort de cette impasse Oui, c'est ben, pour l'agriculture. On, on, on dit souvent donc qu'il faut absolument réinventer le modèle agricole français et européen et même et même mondial. Parce qu'en fait, on a un modèle agricole qui repose à une logique qui était celle de la fin de la deuxième guerre mondiale pour relancer une production parce qu'on avait effectivement à l'époque besoin de nourrir les gens rapidement et d'augmenter la, la productivité de, de, de l'agriculture. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce, dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on prône une agriculture qui est une agriculture écologique, donc qui repose sur des exploitations plus petites, euh, qui euh, mélange plusieurs pratiques, donc souvent de la, de la polyculture, euh, euh, des choses qui euh, permettent d'avoir de, de, une agriculture qui soit moins impactante pour l'environnement, qui puisse être euh, qui favoriser aussi des ressources plus, euh, plus satisfaisantes pour les, les agriculteurs et les agricultrices, parce qu'aujourd'hui, le constat est que le modèle agricole ne convient à personne, et, et, et pour le coup, même Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, elle dénonce le modèle aussi, même si euh, la FNSEA s'y retrouve, mais elle, elle voit bien que beaucoup d'agriculteurs, et même des membres de la FNSEA, euh, euh, contestent ce, ce modèle-là. Donc ça passe par plusieurs choses, pour nous ça passe par euh, euh, la fin des traités de libre-échange, qui euh, aussi... Euh, augmente en permanence les échanges internationaux, y compris de, de, de denrées agricoles. Et aujourd'hui, il faut arrêter ce, ce modèle ultra mondialisé. C'est-à-dire que ce que ce qu'ont voulu aussi dénoncer, je pense les gens qui ont fait cette action-là, c'est ce modèle agricole qui consiste à aller euh, produire des céréales euh, à l'autre bout de la planète pour nourrir le bétail qu'on va consommer ensuite après euh, en France. Nous, on travaille beaucoup sur la question de la déforestation importée. Et c'est aujourd'hui un modèle qui fait que on va aller je schématise un peu, mais on va aller couper des arbres dans la forêt amazonienne pour faire pousser du soja, qu'on va ensuite importer par cargo qui va traverser l'Atlantique pour venir nourrir le bétail français ou européen dans des élevages, pour le coup des gros élevages, de l'élevage industriel. Donc c'est tout ce modèle-là qu'il faut, qu faut repenser. Mais transformer notre agriculture, ça veut dire aussi transformer notre alimentation et ça veut dire aussi revoir notre modèle alimentaire et je pense qu'aujourd'hui nous on essaie de travailler beaucoup là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font pas non plus euh, le lien entre ce qu'il y a dans notre assiette et l'impact que ça peut avoir sur le sur le climat ou sur l'environnement. Et donc revoir notre alimentation pour nous c'est réduire drastiquement notre consommation de protéines animales, de protéines animales et euh, augmenter les protéines végétales, c'est aussi ce qui permet d'éviter des situations comme celle-ci où on se retrouve à devoir aller euh, produire euh, du soja à l'autre bout de la planète pour nourrir euh, le bétail qu'on a ici. mais Alors, qu qu'est-ce qu que tu dis à toutes ces personnes comme euh, Christiane Lambert qui disent « on ne peut pas produire moins de céréales parce que c'est la souveraineté alimentaire de l'Afrique qui va en pâtir ». En fait, toutes ces personnes qui disent globalement, si la France seule agit, ça ne sert à rien. Il faut qu'on est trop dans l'Europe, trop dans un monde globalisé et donc… on... Il faut qu'on agisse tous, sinon ça ne sert à rien. Non, mais Christiane Lambert, elle est hyper démago, euh, donc, euh, et ce n'est pas nouveau. Déjà, dès qu'il y a une action écolo, euh, quelle qu'elle soit, elle nous accuse d'être des terroristes, euh, et ça vaut pour à peu près tout. Alors que a qu est facile. Hein. Voilà, exact, exactement. Euh, mais euh, surtout, elle est hyper démagogue dans le sens où, euh, là, enfin, je ne connais pas cette action-là, je ne sais pas qui l'a menée, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais si j'ai bien compris c'était du blé qui allait servir à fabriquer de la nourriture pour le bétail, là aussi, donc ce n'est pas, pas du blé qui était destiné à aller nourrir les populations affamées dans le, dans le nord de l'Afrique, donc c'est hyper démago. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, de ce que j'ai lu aussi, certes, il y a un risque, de il y a, il y a une vraie situation euh, potentiellement de famine dans un certain nombre de pays, mais ce n'est pas lié à la quantité de nourriture produite. C'est lié à la manière avec laquelle on échange la nourriture sur la planète et c'est lié plus à une espèce de financiarisation aussi des échanges euh, autour de, de, de, des denrées alimentaires qu'à une histoire de, de, de quantité produite. C'est pas vrai qu'en produisant plus en France ou ailleurs, on va mieux nourrir les populations au Maroc. Ce serait, ce serait trop, trop, trop simple, ça marche pas comme ça. C'est pas une question de quantité de, de, de, de nourriture produite, c'est une question de, de redistribution. Euh, de la manière avec laquelle on, on, on, on confisque quelque part des denrées dans un certain nombre de pays et que les populations qui en ont besoin n'y ont pas accès. Donc là-dessus, elle est quand même hyper hyper démago. Et, et, et pareil, la FNSEA est dans des demandes incohérentes, qui est il faut produire plus pour exporter plus. C'est-à-dire que la FNSEA demande l'arrêt des importations, parce que par exemple, elle est alignée sur GamePeace, pour le coup, sur la fin des traités de libre-échange, parce qu'elle n'aime pas ça, parce que c'est importé de, de, de, des céréales qui viennent d'ailleurs, mais en revanche, que la France exporte dans tout un tas d'autres pays, euh, quitte à détruire l'agriculture paysanne et locale dans ces pays-là aussi, ce n'est pas son sujet, là-dessus, euh, elle n'est elle elle est, elle est pas du tout dans, une, dans un positionnement cohérent. Donc, sur ta question sur la France, bien sûr que si la France était parfaitement exemplaire seule, ça ne suffirait pas à changer le monde, ça c'est vrai, mais en revanche... Euh, c'est faux de penser que euh, la France ne peut pas avoir un effet d'entraînement sur les autres, c'est faux de penser que réduire les émissions de gaz à effet de serre en France ça ne sert à rien, euh, c'est faux de penser que revoir le modèle agricole en France ça ne changerait rien parce que les autres continueraient de faire, de faire pareil, non c'est plus compliqué que ça, c'est à dire que la France a aussi une responsabilité historique dans un certain nombre d'éléments notamment les émissions de gaz à effet de serre et que la France doit, euh, oui parce qu'on n'a pas non plus les excuses que peuvent avoir un certain nombre de pays, on est un pays malgré tout euh, riche, on n'est pas un pays euh, en guerre en tout cas jusque là on n'a pas de, de raison de ne pas mieux faire honnêtement Et donc on devrait être plus euh, plus ambitieux que ça et, et, et quelque part euh, oui essayer d'entraîner le monde ouais. et alors donc avant de, de faire le débat avec euh, avec les les gens ici présents il ya le, le livre se termine avec euh, bah, quelle société euh, écologiste euh, on, on pourrait voir alors les utopies elles elle change au cours, de, au cours des années et au cours des temps. Et là, on voulait juste vous montrer un, un extrait d'un film utopiste qui est l'an 01, donc dans les années 70, où on a euh, une autre vision de l'agriculture, de la consommation et de la production avec euh, voilà un petit extrait à vélo. Après sur le coup tu voudras dans avec toute la bande à l'usine. Vous montez la tête à coup de le monde à Alors qu'est-ce que vous allez foutre On va faire la culture comme avant. Ouais, faire la culture exactement comme avant. C'est qu'il y avait le matériel, qu'on soit obligé d'aller à l'usine pour fabriquer le tracteur. Mais, mais en usine, vous avez été bien content d'y aller pour vous payer les télévisions, les frigos, les machines à laver. Ouais, la télé, le frigo, les machines à laver, on les a, on sait ce que c'est, on les garde maintenant. Mais vous voulez revenir, des heureux, comme il y a 100 ans, quoi. on dit on s'est lié, on ne peut pas les apprendre. C'est vachement simple, hein. Euh, tous ces trucs-là, le frigo, la télé, la machine à laver, on les a. Hein. Moi, je les ai achetés. Et puis... Pour pouvoir payer ces saloperies, ben, ma femme, elle est forcée d'aller bosser caissière au mini-prix. Moi, je suis forcée à à de baisser, bosser t -t tous les jours, 8 heures par jour, comme un con, oh, euh, non, pour avoir non, ça. Non, et le prix que j'ai, euh, sert à réinvestir, à réacheter des, des, des, des trucs comme ça. Alors, non, on ne peut pas continuer décemment à vivre comme ça. Il en a. Alors, bon, il faut qu'on arrête, qu'on vive moins con. Et hein alors, et alors ben, On va essayer de refaire la culture comme on l'a fait. Mais ça ne sera jamais votre truc. Ça ne sera jamais bande de rigolos que vous Je vous dis que ça ne sera jamais. Oh. non mais donc... ça ne va pas non voilà donc euh, c'est un, un début de, du topic, ça, ça a quand même presque 50 ans ouais faut que je vois ça, j'ai jamais <rire> vu <c 'est>... un, <rire> un film qui a à peu près 50 ans où il y a des choses assez intéressantes où il euh, y a des choses qui se passent encore ici euh, qu'on cultive des trottoirs pour pouvoir avoir de, du maraîchage local et des choses comme ça mais on, voilà, donc voilà euh, dans, dans, dans ton livre, tu, tu parles d'une ouais, société écologiste, donc sur d'autres principes, sur, euh, avec, euh, on, on part sur d'autres bases. Est-ce que tu peux nous la dessiner un petit peu Et après, on lancera le débat avec la salle. Oui, oui, oui l'idée euh, était de parce que je pense qu'il y, y, y a une chose qui vient souvent dans les échanges que je peux avoir en ce moment beaucoup de rencontres, conférences et tout ça, c'est que euh, beaucoup de gens ont du mal à se projeter dans ce que serait une société euh, euh, écolo et, et, et qu'on manque en fait d'imaginaire collectif pour se projeter et, et, et ne pouvant pas se projeter, ben c'est difficile d'en de, de, avoir envie et c'est difficile de, de, de, de passer à l'action. Et donc c'est vrai qu'avec euh, avec Greenpeace, pour le coup euh, ce que le, le, le chapitre que j'ai écrit dans ce bouquin là, il s'inspire euh, très largement d'un travail collectif qui a été mené par tout un tas personnes chez Greenpeace, parce que je crois qu'il y a plus de 200 personnes qui ont contribué à ça, qui est un document qui fait une vingtaine de pages que vous pouvez trouver sur notre site et télécharger et lire en intégralité qui s'appelle Une vision pour les mondes de demain et qui était effectivement cet exercice d'essayer de se dire, ben bah voilà, d'après Greenpeace la société, non pas idéale, mais en tout cas la société dont on a envie, nous, ce serait ça et, et, et on ne s'est pas projeté dans un truc à horizon trop lointain, parce que grosso modo, c'est entre 2030 et 2040, donc un horizon de temps qui nous paraît, qui nous paraît euh, euh, suffisamment éloigné pour mettre en place ces mesures-là, et suffisamment proche pour malgré tout se projeter. Et on n'est pas parti non plus dans une utopie qui consiste à se dire qu'en lisant le truc, on n'a pas l'impression d'être sur une autre planète non plus. Quoi. C est, c est, ça part de, de, du constat euh, d'aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est une société dans laquelle on a réussi à réconcilier des univers, on a réussi à réconcilier le vivant et à accorder une vraie place au vivant à travers des des, des aires marines vraiment protégées, à travers des parcs naturels vraiment protégés, donc à, à travers des des des, des cours d'eau, des rivières qui retrouvent même leur aspect sauvage dans certaines régions parce qu'on arrive à vraiment protéger des des, des espaces vivants euh, avec des villes qui sont moins agressives qu'aujourd'hui et des villes qui sont plus végétales et moins minérales, euh, avec des des, des, des des choses qui retrouvent un peu une taille humaine, avec là aussi un aménagement du territoire qui permet de faire en sorte que on est à proximité immédiate, donc à vélo ou en marchant, l'essentiel des, des, des, des besoins qu'on a au quotidien, sans forcément devoir là aussi prendre sa bagnole pour aller faire ses courses et acheter sa, sa baguette de pain. Donc c'est essayer de réinventer un peu, un peu tout ça. C'est aussi une société en paix qui est débarrassée, de l'actualité nous rattrape, qui est débarrassée des armes nucléaires. Et on voit bien que le sujet... Là aussi, retrouve une certaine une certaine actualité. Donc voilà, on a essayé de, de dessiner un peu les contours, d'esquisser un peu les contours de ce qui, pour nous, serait une société plus agréable à vivre. Euh, où il y aurait moins de souffrance, moins de tension, moins de dureté, moins de difficultés, euh, où et on aurait euh, recréé de l'emploi sur des métiers qui font du bien, donc euh, tout un tas de, de, de domaines, que ce soit la santé, la protection de l'environnement bien sûr, mais aussi l'éducation, euh, faire en sorte que les gamins à l'école ben, apprennent des choses qu'on n'apprend pas aujourd'hui sur euh, reconnaître des espèces d'oiseaux, reconnaître des espèces d'arbres, euh, euh, comprendre l'environnement le, le, extérieur. Aujourd'hui les enfants ne savent pas ça. Je ne sais pas si ça a été le cas à une époque, souvent on me dit, oui, à une époque, à l'école, on apprenait ça, J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, parce que l'idée, ce n'est pas non plus forcément de revenir euh, 100 ans en arrière, hein. ce n'est pas ça, mais c'est de s'inscrire dans une modernité, mais nouvelle. Voilà. D'accord, c'est une sorte d'écotopia euh, revisité. On peut dire ça. Alors, ben en tout cas, merci bien. On va passer aux, aux questions, si, si vous en avez. Donc on peut commencer traditionnellement, on commence par la deuxième question, mais il y a une première question ici. Merci. Euh, alors, trois questions rapides. Ah, trois coup. Taxe carbone. Alors, bon, tu as parlé un petit peu des gilets jaunes, ouais. mais il y avait les bonnets rouges avant. Ouais. C'est-à-dire par deux fois, au moins, parce que je crois qu'avant, il y avait eu des essais un peu plus. Mais par deux fois, la société française, dans, en tout cas politique, les échoirs politiques, pas de taxe carbone. Alors, quelle est la position de Greenpeace là-dessus Deuxièmement, quelle est la place de la sobriété dans la réponse euh, pour un monde euh, plus vivable. Et enfin, troisième chose, je dis, il y a un point, euh, il y a quelques jours, il y a M. Castex qui a déclaré que les champs, il y a deux champs d'éoliennes en mer Méditerranée, se feraient. Bon, alors, quelle est ta position là-dessus Du coup, on peut répondre directement, parce qu'il y a trois questions. Ouais. C'est regroupé, <rire> comme ça on va. Euh, sur la, sur la, la taxe carbone, on n'est pas pour si c'est une taxe carbone euh, qui euh, pénalise les gens. Et pour le coup, les, les, les deux exemples étaient euh, des exemples d'une taxe carbone qui était euh, euh, mal pensée, mal configurée, mal ficelée, parce qu'elle a été ressentie et perçue à tort ou à raison par les gens directement concernés, comme là aussi de l'écologie punitive. Et ce pas l'idée. Après, une taxe carbone, c'est-à-dire en gros un prix carbone qui permet de, de dissuader un certain nombre de, d'entreprises de, euh, de continuer des pratiques qui sont néfastes oui ça peut avoir son utilité on, on l'a le, le, le problème aujourd'hui c'est qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne mécanique pour le faire aujourd'hui un système d'échange de quotas carbone au niveau européen qui ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de quotas euh, gratuits qui euh, finalement n'ont pas l'effet dissuasif euh, perçu donc un prix sur le carbone, un signal prix sur le carbone, ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas que ce soit une taxe carbone euh, pénalisante avec une augmentation du, du prix du carburant, par exemple, parce que ça, on a vu que ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas compris et ça n'a pas, pas le résultat euh, espéré. La sobriété, elle fait intrinsèquement partie du projet de société dont je parlais. Ça, c'est clair que pour nous, il n'y a, a pas de. notamment sur les questions énergétiques, s'il n'y a pas de sobriété énergétique, euh, quel que soit le mix électrique qu'on veut à la fin, ça ne fonctionne pas qu'on soit pro-nucléaire, anti-nucléaire pro-renouvelable, anti-renouvelable euh, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une vraie, euh, une vraie question de, de maîtrise de la consommation d'énergie et de réduction de notre consommation d'énergie donc il faut qu'on arrive à inventer des sociétés plus sobres en, en consommation d'énergie, mais pas que l'énergie, c'est-à-dire plus sobre aussi en consommation de d'un de, de, certain nombre de matières premières, de ressources qui ne sont pas qui ne sont pas infinis. Et ça, c'est pareil, ça fait aussi partie des choses qui nous manquent dans un imaginaire collectif, parce que dès qu'on sort des cercles un peu militants écolos. Dès qu'on évoque la question de sobriété, on apparaît pour des tristes cires. C'est-à-dire que les gens nous disent, Ouais, votre société elle va être chiante à mourir, elle va être triste à mourir, elle va être austère, elle va être faite de restrictions et de contraintes. Moi, j'en ai pas envie. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie. Et, et, et du coup, on manque là aussi d'imaginaire collectif pour euh, bah, concrétiser ce que... Euh, euh, quelqu'un de, de, de très connu appelé la sobriété heureuse. Euh, voilà, il faut, il faut arriver à, à, à faire euh, comprendre que la sobriété, ce n'est pas uniquement une question d'avoir de, de, de, une société triste et triste et, et, en, et ennuyante. Euh, et la troisième question, c'était... Oui, je... bah, par exemple, la... Ah ben sur la sobriété, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, pour moi, c'est avoir une société plus sobre. C'est-à-dire, c'est une société qui consomme moins d'énergie alors qu'elle n'en a pas besoin. C'est réduire le gaspillage alimentaire, le gaspillage énergétique. Tout ça, c'est des sociétés plus plus sobres. C'est une société qui n'a pas besoin de 5G, par exemple, sur, sur, sur un truc très euh, concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la 5G, elle pourrait être réservée à des usages qui en ont besoin. Oui, si, je ne sais pas, dans la santé, on nous dit souvent, la santé aura besoin de la 5G. Ben, très bien, le, les médecins, s'ils ont besoin de 5G, ils ont la 5G. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde a besoin de la 5G. Donc, euh, une société plus sobre, ça peut passer par ça. On n'est pas obligé d'avoir euh, euh, de la 5G qui va permettre de regarder des films en 4K où on ne se rend même pas compte de la différence, de toute façon, sur des, sur des téléphones. Ça, ce n'est pas une société sobre. Voilà. Et... Ah oui, les éoliennes en mer. Alors, nous, on... Oui, alors nous, nous on, est, on est très euh, chez Greenpeace, on, on est très euh, pro énergie renouvelable euh, ça ne veut pas dire que tous les projets d'énergie renouvelable sont bons et qu'il faut bien penser les projets d'énergie renouvelable, aujourd'hui on se rend compte que en accélérant le rythme d'implantation des énergies renouvelables, notamment l'éolien, bah, ça pose des questions parce que où est-ce qu'on les met, ces éoliennes à terre ou en mer euh, euh, comment on construit ces projets là et on a à la fois, et c'est là que c'est les choses deviennent intéressantes mais compliquées on a à la fois besoin d'accélérer le rythme de développement des énergies renouvelables, parce que sans énergie renouvelable, il n'y aura pas de transition énergétique. Et en même temps, on voit bien que ça pose des questions. Donc oui, on est pour l'éolien en mer, euh, on est pour l'éolien à terre aussi, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut bien penser ces projets-là pour qu'ils soient euh, mieux compris, mieux acceptés par les populations avoisinantes et moins impactantes pour l'environnement. Alors, euh, alors, alors, je connais pas ces projets-là euh, précisément. Il y a d'autres questions oui, il y a un mot que je n'ai pas entendu, pourtant il est à la mode, c'est le nucléaire. J'attendais euh... que quelqu'un y vienne. <rire> Et euh, on voit qu'il se reverdit doucement grâce ouais, au gars qu'on paye, là, qui s'appelle président. Là. Et euh, voilà, euh, bon, je pense que c'est clair pour Greenpeace, mais enfin, quand même, on peut en parler. Puis je rappelle quand même que. En 1974, il y avait déjà un candidat au présidentiel euh, donc ça fait presque 50 ans, donc ce n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau pour les Français. On a l'impression qu'on découvre depuis quelques années euh, que, que l'écologie, bon voilà. Bon. Et le nucléaire quand même, et puis euh, hommage à René Dumont. Euh... Oui, je, je, je réponds. Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est un hommage à René Dumont, mais en tout cas, c'est vrai que euh, nous, on est contre le nucléaire. Euh, non seulement parce qu'on pense que, enfin, on pense que même si le nucléaire est peu carboné, et c'est vrai que c'est aujourd'hui l'argument euh, porté euh, comme ça par les, par les pro-nucléaires, parce que le nucléaire est peu carboné par rapport aux énergies fossiles, donc quelque part trouverait naturellement sa place dans une réponse à, à la crise climatique. Euh, donc, nous, on fait la part des choses entre déjà le fait que le nucléaire est en soi porteur d'un certain nombre d'autres dangers, d'autres risques, d'autres pollutions, qu'il n'y a pas que le CO2, même si la crise climatique est majeure, il n'y a pas que des histoires de CO2. Et puis surtout, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer de plus en plus, c'est que euh, même si on est pro-nucléaire aujourd'hui, euh, le nucléaire euh, se disqualifie de lui-même sur le fait que cette technologie, en fait, aujourd'hui, elle ne peut pas être une réponse euh, euh, sérieuse à la crise climatique, dans le sens où le nucléaire est bien trop long, à être déployé, bien trop lent, bien trop coûteux, euh, bien trop risqué aussi. Et là aussi, on le voit avec la, avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, même les partisans du nucléaire qui vous disent « c'est le nucléaire qui va nous sauver de la crise climatique », en fait, on leur dit « nous, mais attendez, vous allez construire combien de réacteurs Ça va prendre combien de temps Là, en France, on parle des EPR deuxième génération, enfin, je ne sais pas comment les appeler, les EPR 2, qui vont sortir de terre si tout va bien, parce que l'expérience de Flamanville montre que c'est bien plus compliqué que ce que le gouvernement dit, mais même si euh, ça va mieux pour l'EPR 2 que pour l'EPR 1, les EPR 2 vont sortir de terre en 2035-2040, bah, c'est trop tard, de toute façon, pour, pour avoir un effet positif sur la crise climatique. Et euh, nous, on a fait un calcul que je cite très souvent, parce qu'il est assez parlant, si on voulait à l'échelle de la planète que le nucléaire permette de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre, donc d'avoir un effet assez significatif en réduisant de 10% les émissions à l'échelle de la planète, il faudrait construire un nouveau réacteur chaque semaine pendant 20 ans sur la planète. Et on voit bien que c'est irréaliste d'un pur point de vue technologique, industriel, c'est irréaliste. D'un point de vue d'investissement économique, c'est irréaliste aussi parce qu'aujourd'hui, les pays qui misent sur le nucléaire se comptent sur les sur les doigts d'une main. Euh, et en plus, aujourd'hui, la, la guerre en Ukraine est venue rappeler cette vulnérabilité des centrales nucléaires. Donc, est-ce que on a envie d'avoir des milliers de réacteurs nouveaux qui vont sortir de terre et qui vont être construits dans tout un tas de pays euh, dans lesquels potentiellement il y aura une guerre de main. Moi, j'ai pas envie de ce monde-là, je n'ai pas envie de cette société-là, ça c'est sûr. Et en plus, aujourd'hui, à une époque, c'était difficile de porter ce discours-là parce que quand on nous demandait, oui, mais c'est quoi la solution On était un peu euh, ah, sec. Euh, aujourd'hui, les solutions, elles sont, elles existent. Quoi. Enfin, les, les, La sobriété conjuguée au... au à la palette des énergies renouvelables, parce que souvent on réduit les énergies renouvelables à l'éolien, parce que c'est le plus contesté, mais les énergies renouvelables c'est bien plus que l'éolien, aujourd'hui les alternatives elles existent, elles ont été étudiées par tout un tas d'acteurs qui ne sont pas des acteurs militants, il y a des scénarios de transition énergétique qui aboutissent à la conclusion que 100% d'énergie renouvelable c'est possible, et aujourd'hui c'est pas que le scénario de qui est un scénario effectivement militant. Il y a tout un tas d'acteurs, euh, même des LADEME, RTE, qui sont des agences de l'État, qui euh, expliquent que c'est possible, c'est un choix de société à faire. Et c'est vrai que s'il y a un choix à faire, bah, moi j'ai plutôt envie de celui-là que de que, que celui du nucléaire. Mais c'est compliqué. Avant, Une question Oui, c'était une question par rapport aux périphériques et aux contournements routiers, parce que autant la question de la rénovation thermique des bâtiments, c'est un truc qui fait consensus, autant l'action des contournements routiers et des périphes, c'est un truc qui fait pas consensus, et d'un autre modèle par rapport à la voiture. Alors, il y a une grosse lutte locale ici, sur Montpellier, par rapport au lien, dans lequel d'ailleurs le groupe local de Greenpeace est très très investi. La question, c'est, est-ce comme c'est quand même un enjeu central de redéfinition d'un autre modèle, est-ce que bah, ça ne vaudrait pas le coup que Greenpeace, alors il me semble qu'il y a eu, il y a quelques années une campagne là-dessus. Est-ce euh, que ça ne vaudrait pas le coup d'en faire un truc central dans, dans les dans les batailles nationales Là, parce qu'il y a un enjeu. En plus, on a un Premier ministre qui est complètement féru de contournements routiers et qui a fait un tour de France pour aller valider partout et financer des contournements routiers. Et il y a une grosse partie de l'argent euh, du, du plan de relance de Macron qui est, qui est là-dessus. Donc euh, voilà, est-ce que ce serait pas une urgence là maintenant oui, ça, ça, ça, ça, ça pourrait. Euh, après, le, le, la difficulté, c'est que les urgences, elles sont nombreuses <rire> et qu'on peut pas être sur tout. Euh, alors, c'est vrai qu'on on, on accompagne ces, ces luttes locales qui, qui s'opposent à un certain nombre de projets. Il y en a un, effectivement, ici avec le lien. Il y en a un à Strasbourg, il y en a un à Rouen, il y en, enfin, il y en a plusieurs dans plusieurs villes de France, ça c'est sûr. Euh, nous, au niveau national, et ces deux, trois dernières années, on a plutôt travaillé sur les, les projets d'extension des aéroports, qui est aussi un autre sujet. Euh, on a aussi qu'il qu y a aussi à, à Montpellier, oui c'est sûr, ça concerne pas mal de villes, mais oui toutes ces, toutes ces luttes là de toute façon elles doivent, être, euh, comment dire ça, elles doivent être plus nombreuses, elles doivent être plus efficaces aussi, je sais qu'on a aussi aidé et que le groupe local de Montpellier ici de Greenpeace a travaillé sur l'aspect juridique aussi pour essayer de, de, de faire en sorte de bloquer là aussi en utilisant le levier juridique de bloquer, chez, de bloquer ces projets là, euh, c'est certain qu'il va falloir euh, continuer à, à, à travailler là-dessus. Est-ce que ça va devenir un axe central, majeur de notre travail J'en sais rien. Ce n'est pas moi qui définis euh, ça, en tout cas pas tout seul. Euh, voilà. mais, mais, mais ça fait partie des sujets euh, qui comptent, c'est sûr. On a deux, deux autres questions, une ici. Oui, moi c'est euh, En fait, une question sur les solutions. Euh, sur le, on a l'impression qu'il y a impossibilité de mettre en place des solutions, ou alors, euh, voilà, comme on disait, la politique des petits pas. Et euh, pourtant, à l'échelle internationale, il y a énormément de choses qui se font. Enfin, en tout cas, il y a des instances qui existent et euh, les, les fameuses COP, où finalement, euh, même s'il y a des, des bonnes intentions, elles sont jamais. Il euh, euh, y, a, y, a, y a finalement, il n'y a jamais une réalisation réelle. Et euh, donc, euh, moi, c'est vrai que j'étais peut-être un peu naïve en me disant, mais c'est pas possible, on n'est pas, pas. Enfin, l'humanité n'est pas suicidaire, et à un moment donné, il va falloir que les puissants, parce que c'est quand même un problème de puissants enfin économique mais suivi par les politiques euh, bah, se fasse à l'idée de changer les choses et j'ai vu un documentaire qui m'a effrayé c'est euh, les apprentis sorciers du climat je ne sais pas si vous connaissez non. écoutez c'est effrayant alors j'ai pas toutes les références malheureusement euh, je, en fait ça vient d'un en fait il est issu d'un euh, d'un auteur australien qui a fait une étude justement sur la climatologie, enfin sur le climat et, et en réponse sur la climatologie et sur la science du climat qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, bon, je vais pas tout raconter. Et ce qui est effrayant, c'est qu'il raconte comment les, les puissances politiques ont déjà utilisé euh, justement le contrôle du climat dans les affaires politiques, Moi, des choses que je savais pas du tout, la guerre du Vietnam, entre autres, où les Américains, enfin les Nord-Américains, ont fait euh, pleuvoir davantage pendant la guerre du Vietnam pour que les Laotiens ne puissent pas rejoindre les Vietnamiens. Enfin, des choses euh, vraiment effrayantes. Et euh, donc, il y a un vrai contrôle hein, des, des, puiss des puissances politiques euh, sur le climat. Et, euh, et, et en fait, la dernière chose qui était effrayante c'est que euh, dans les à la Silicon Valley entre autres, ils sont en train de mettre en place euh, alors je ne suis pas scientifique du tout mais j'ai compris en gros, c'est une espèce de, de de de je sais pas comment expliquer, un espèce de vous savez quand on, on... oui, je... c'est assez horrible. Effrayant. Ouais. Effrayant, hein, mais je vous assure ça m'a effrayé. Voilà, un truc pour asperger euh, et donc, ce serait fait avec. Euh, alors, ils ont utilisé entre autres. Il y, a, il y a la science du volcan, bien sûr. Et ils ont, ils se sont rendus compte, bien sûr, que les, les les émissions volcaniques, eh bien, elles arrêtent les rayonnements solaires. Et ils voudraient, en fait, leur projet, c'est d'aller asperger l'atmosphère de ces émissions. Alors, je ne sais plus quel est le du soufre, du soufre, c'est ça, du soufre, dans l'atmosphère pour arrêter les rayonnements solaires. Et euh, donc, c'est un projet. C'est un projet, et, et, et après ça, après avoir vu ça, mais je me suis dit, mais voilà, pourquoi finalement il euh, n'y a pas de solution Enfin, il n'y a pas de solution, il euh, a pas de solution euh, euh, réelle, enfin en tout cas politique et raisonnable, parce qu'ils pensent qu'ils vont, ils euh, vont solutionner ça par, euh, par la science. Oui, oui. Oui oui mais je suis d'accord mais il y a une vraie fascination aujourd'hui de, de beaucoup de dirigeants politiques pour, pour ce qu'on appelle le, ce solutionnisme technologique. Mais vous avez qu'à écouter le discours de Macron qui s'appelait France 2030 qu'il a tenu il y a quelques mois maintenant. Où, euh, bah, c'est sûr qu'il parlait de, il parlait de conquête spatiale, il parlait d'exploration des fonds sous-marins, il parlait de réacteurs nucléaires, des petits et des grands, et il parlait de tout un tas de choses, de, de, de, de, de génétique et de robotique dans l'agriculture. Enfin, il parlait de tout ça, mais il parlait pas de sobriété, il parlait pas de d'un de, autre modèle de société, il parlait pas de tout ça, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de gens qui euh, qui pensent que la solution viendra de, de, de ce dont vous parlez là. C'est-à-dire qu'on va trouver à un moment donné une technologie qui va permettre d'aller soit capturer le CO2 à la source, ou aller, aller chercher le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère, ou d'avoir effectivement des, des, des effets pour stabiliser ça. Euh, c'est sûr que c'est vrai, vrai qu'il y a un côté apprenti sorcier, mais ça, ça séduit plus malheureusement certains responsables politiques que, que, que repenser nos, nos modèles de société. Oui. Oui, mais avec ça, parce que euh, c'est effrayant quand même. On se rend bien compte que euh, les, les personnes qui vont aller asperger l'atmosphère de soufre pour éviter les rayonnements solaires, ça c'est pareil, c'est incontrôlable. Après, on ne sait pas du tout. Mmh. Mais euh, en fait, on n'est pas au courant. Peut-être que s'il y avait des campagnes d'information, des populations sur ce qui mmh. veut se faire au niveau technologique, euh, scientifique, et c est, c est, moi, ça, moi franchement, ça me fait peur, quoi. Vous ne pensez pas que ça pourrait sensibiliser davantage Si, euh... si certes, certainement, mais euh, souvent, ce que les, ce que que les les euh, dès qu'on essaie de parler de ça, les, ce que les médias vont retenir, c'est euh, des choses qui apparaissent comme étant plus, euh, comment dire ça, plus appréciables, plus agréables. C'est par exemple le fait que le gouvernement chinois, euh, là aussi, avait joué à l'apprenti sorcier en envoyant euh, tout un tas de... Je ne sais pas dans le détail, mais tout un tas de de matière pour faire en sorte que en 2008 c'était c'était pas hier en 2008 pendant la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques euh, se donner le maximum de chances pour qu'il fasse beau voilà et, et quelque part quand on y pense c'est dingue aussi et c'est aussi effrayant mais mais mais si les médias racontent ça c'est vécu comme ah ben c'est génial c'est génial si on peut faire en sorte qu'il fasse beau au moment où on a envie qu'il fasse beau c'est génial ou qui neige pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Qui neige oui, qui, qui <rire> là où il y a des Jeux Olympiques d'hiver. Voilà. C'est un détail des fois. Une petite question peut-être sur les Jeux Olympiques oui, d'hiver euh, Ce n'est pas <rire> sur les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, c'est deux choses. La première chose, c'est une remarque un petit peu pessimiste. C'est sur les, les ZFE, c'est ça, dans les métropoles euh, pour moi, je pense que ça risque d'être une pétaudière terrible à la rentrée. J'ai deux enfants, ils ont, deux ils ont une bagnole chacun. Il n'y en a aucun des deux qui a une bagnole qui, qui, qui leur permet de rentrer dans la ville. Donc, euh, et bon, Ça veut dire qui, qui va payer quoi. Je, je, je, On est vraiment dans une mesure euh, à la limite de l'antisocial. Hein. Écologiste, mais à la limite de l'antisocial. Bon, ça c'est bon. On... Donc je pense à ce que tu disais oui. sur Strasbourg qui peut être intéressant. Oui. Deuxième chose, c'est sur l'agriculture et l'alimentation et, et l'imaginaire. Euh, la sobriété, ok, mais Roussel, il a raison quand il dit un bon fromage, un bon verre de vin, il projette un truc positif, quoi. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dire qu'il y a en France 12% des agriculteurs qui sont en bio, qu'il y en a encore un, nombre pour... un pourcentage très important qui, qui, qui fait qu'il y a des pratiques différentes hein, et qui, qui sont qui réduisent un petit peu les pesticides etc etc hein, et être, communiquer en positif et puis euh, euh, il y a la question de la viande euh, plutôt que dire il euh, faut manger moins de viande est-ce qu'il ne faut pas dire manger de la bonne viande d'élevage paysan on avait un débat la semaine dernière sur, euh, avec la confédération paysanne sur manger de la viande d'élevage paysan, bon l'agneau bien saignant euh, qui a, qui a eh, ben, eh ben oui, qui a mangé dans les alpages, créant ainsi des prairies, un paysage d'agropastoralisme unique au monde et qui, euh, et en plus, est très bon pour la biodiversité et qui, je crois, en plus, capte du, du CO2. Hein, Est-ce qu'il ne faudrait pas dire ça aussi Il n'y a pas que la forêt amazonienne qui capte du CO2. Ouais, je vais avoir, avoir du mal à aussi sur l'agneau bien saignant, pour être tout à fait honnête, mais euh, non, mais... En fait, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que euh, Greenpeace sur la, la, la question de la viande, on n'est pas une organisation euh, qui appelle le monde entier à devenir euh, végan ou même végétarien. On dit moins et mieux. Mais pour nous, il faut dire les deux en même temps. Parce que si on se contente de dire qu'il faut manger de la bonne viande, ben c'est ce que dit aussi tout le, tout le, tout le lobby euh, interbève euh, de la viande et la FNSEA et tout ça. Comment alors, je corrige, moins et mieux. <rire> mais là-dessus, on insiste. Et on travaille beaucoup, effectivement, avec la Confédération Paysanne, où il y a beaucoup d'éleveurs et d'éleveuses. Et, et, et effectivement, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on arrive à se retrouver sur l'essentiel. Les, sur et euh, effectivement, il nous, il nous, il nous rappelle qu'il faut effectivement... Oui, que l'idée, c'est le moins et mieux, mais, mais c'est vraiment les deux en même temps, parce que... Parce que parce que si c'est si on se contente uniquement du mieux ça ça n'a ça pas non plus d'impact là-dessus mais c'est vrai que c'est important ce moins et mieux mais ça vaut pour la viande ça vaut pour tout un tas de, de choses et tout ça et pour la ZFE bah ben, je vais pas re, ouais redire ce que j'ai dit c'est vrai que y a mais pour le coup c'est la responsabilité de Enfin, je ne sais pas si c'est la mairie qui gère ça ici ou la métropole, c'est la métropole, euh, c'est la responsabilité de la métropole d'avoir un, un, un, un panel de mesures d'accompagnement social qui fasse en sorte que ce soit pas une pétodière, comme vous disiez, parce que sinon, effectivement, le risque est grand que ce soit une mesure qui soit rejetée et que les gens ne comprennent pas l'utilité, le bien fondé de cette mesure-là, et, ce euh, euh, et que ce soit finalement une mesure qui soit réservée à une sorte d'élite qui a les moyens d'avoir une bagnole électrique ou d'avoir une voiture euh, moins polluante. Donc il faut des mesures d'accompagnement social, ça peut être, ça peut être euh, euh, des mesures d'accompagnement financier pour que les personnes puissent changer de véhicule individuel s'ils en ont besoin, mais les mesures sociales, c'est aussi, ben, aussi plus de transports en commun, des transports en commun moins chers, voire gratuits dans certaines villes. Ben voilà, c'est tout ça qui fait en sorte que, que les gens ne se retrouvent pas ben, pris en étau et, euh, et dans l'impossibilité de circuler, parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de, de, de pouvoir se, se, se transporter. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez euh, Clément, Clément Sénéchal pardon est-ce que vous connaissez Clé Clément euh, Sénéchal de Greenpeace Ah oui, oui, oui, je bon. avec lui, oui. Alors, il avait fait un article, c'était en septembre 2019. La science a progressé, c'est déjà haï, dans ce qu'il faut entreprendre pour limiter le réchauffement. Oh, pardon. Donc, j'ai écrit, écrit à Greenpeace. Ah. Je vous lis seulement la, deuxième, la, la dernière lettre. La, la dernière, mais mais pardon, je n'ai pas, pas compris ce qui vous choque dans ce qu'il a dit déjà. Euh, la science a progressé. C'est-à-dire que la science a progressé, mais on ne sait pas ce que. Dans, dans par quoi rapport au climat, pardon, okay. il faut lire tout l'article. Mm. Donc, il n'y a, a rien dans l'article qui, qui, qui parle du climat. Okay. Donc, réponse de Clim, Greenpeace. Greenpeace ne soutient dans aucun cas la géo-ingénierie. Mm. OK? C'est ce que disait madame. La géo-ingénierie existe depuis la, la guerre du Vietnam mm. et le sulfatage de la piste au Minh au Vietnam. Euh, L'article que vous nous avez fait parvenir ne contient aucune mention de ce, de ce sujet par Clément Sénéchal. Donc, on parle d'une science qui a progressé, mais on ne sait pas de quoi. Alors, attendez, ce n'est pas terminé. <rire> donc... donc un certain Benoît Vallée, certain Benoît Vallée, euh, directeur général de la sécurité de la santé, pardon, euh, à l'époque de Marisol Touraine, m'a répondu je vais la lettre que je vous ai envoyée et vous vous en êtes euh, bien occupé de le mettre au panier. Il n'y a pas que vous, toute la, presse, hein, toute la presse a reçu cette lettre comme quoi. On fait bien sûr de la géo-ingénierie tous les jours et vous ne vous mouillez pas du tout. J'ai écrit trois fois au canard enchaîné. Claude Angélie, Porquet et Nicolas Brimaud, le directeur, silence. Alors est-ce que, est que la DCRI, ou je ne sais pas comment on appelle, est-ce que vous avez reçu des menaces de, de, pour ne pas en parler Parce que toute la presse l'a reçue, à part le Figaro. Et à part euh, valeur actuelle, je crois. Voilà. Ça y est, j'ai terminé. Je vais tout à fait dans le sens de madame, parce que la géo-ingénierie, on la voit tous les matins. Euh, sur le ciel bleu, on voit des, une traînée qui reste 5 secondes. Là, on peut dire c'est un avion de ligne. C'est la condensation avec le moins 40 et la, la sortie du réacteur. Et puis, vous avez des grandes traînées qui restent très longtemps. Et le ciel bleu, petit à petit, ben, il devient laiteux. Et ça, c'est le... On nous bousille la, la santé alors est-ce que vous avez des informations euh, pourquoi on fait ça voilà merci compliqué votre question hein C'est un arrêter de, de mettre un truc au panier quoi c'est ouais, ça j'ai déjà... bien compris non alors je vais essayer de reprendre dans l'ordre si monsieur m'écoute si le monsieur écoute ma réponse Donc. Parce que je... Si vous ne lisez pas les lettres, vous n'écoutez pas les <rire> réponses, réponse, après on est foutus, hein. <rire> oui, ça j'imagine bien, que je ne vais pas repartir sans. Euh, non, puis sérieusement, euh, je pense que ce que ce dont parlait Clément Senchal dans cette interview quand il dit la science du climat a progressé, c'est toute la littérature scientifique autour de la question du dérèglement climatique. C'est-à-dire que nous on se base beaucoup sur ce qu'on appelle la science du climat, alors c'est pas la géo-ingénierie du climat, c'est tous les c'est les travaux du GIEC en gros, c'est tout toute la littérature scientifique qui permet effectivement de modéliser des prévisions de, de à quoi ressemblera notre monde avec le réchauffement climatique. Et là-dessus, la science aujourd'hui, elle est bien plus en mesure de, de préciser ça de donner des trajectoires, d'évoquer de, de, différents scénarios, de, de lier aussi, et c'est hyper intéressant, de lier des phénomènes météorologiques à l'instant T avec l'évolution du climat. On est de plus en plus capable de dire de manière de plus en plus affirmée que, je ne sais pas, euh, les inondations majeures qui ont eu lieu euh, à l'été dernier euh, dans le nord de l'Europe, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et tout ça, euh, ben c'est aussi une conséquence quelque part de, de, de la crise climatique. Donc la science du climat à laquelle on se réfère nous et à laquelle se réfère Clément, c'est celle-là. Après, la géo-ingénierie du climat, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on soutient du tout, c'est quelque chose qu'on condamne parce que c'est effectivement jouer aux apprentis sorciers. Donc, est-ce que euh, ce que vous voyez dans le ciel, c'est la géo-ingénierie du climat Je n'en sais rien, moi, je n'ai pas d'infos là-dessus. Moi, vous avez nettoyé sur le net euh, la, la carte de, de toutes les bases de l'OTAN, c'est-à-dire Séville, pas en France, hein, Séville, euh, euh, l'Allemagne. Non, mais. Vous avez trois mois après, je suis retourné dessus, il n'y avait plus mais non monsieur non, non, non, non, non, non c'est faux on va éviter le dialogue non mais honnêtement je crois que vous vous trompez là. on n'est on est pas on n'est pas. mais non mais bah, si non, je crois que vous vous trompez dialogues. on n'est on pas personne ah, ne nous a... Personne personne personne a à l'OTAN les gens en parlent beaucoup en ce ah, moment non. les gens ils en parlent énormément en pas, ce pas, moment. On est, on est ah non non il y a plein de gens qui parlent de l'OTAN et des bases de l'OTAN en ce moment et même des armes nucléaires est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces, sur ces questions de climat, de mesures d'urgence, de sobriété ou autre Eh bien oui. On va peut-être on prend les deux dernières questions et après parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc voilà. Oui. Peut-être une remarque par rapport au, à, à la, à la, à la non, non non pas du tout à, à la condamnation de, de l'État pour inaction. Euh, l'échelle des condamnations est dérisoire par rapport aux enjeux économiques, financiers. Quand on a en face de nous le monde financier et les, et les centaines et les milliers de, de, de milliards, c'est des petits millions, on s'en fout des petits millions, donc je peux dire nos gouvernants. Enfin, L'actuel J'espère pas le plus prochain, euh, s'en fiche complètement, quoi. Je veux dire, c'est l'argent du contribuable qui va partir là, là-dedans. Et, et par rapport même au, je veux dire, au besoin de, de ce que serait une politique de, de, de, d'économie, de, de, de, de, de, de remise aux normes, enfin, de mise aux normes énergétiques des, des, des bâtiments, c'est des, des centaines de milliards qu'il faut mettre sur la table pour arriver à, à démarrer des politiques une, une politique qui, qui s'étalerait sur, sur des décennies. Euh, accessoirement sur la, la, la, les normes et une norme qui s'appelle RT 2005 à l'époque euh, de construction des bâtiments qui imposait euh, une consommation d'énergie standard pour, pour un bâtiment neuf. Euh, ces normes n'ont jamais été respectées. On a créé une, une nouvelle norme RT 2012 qui est la norme actuelle cette norme n'est jamais respectée, n'est jamais contrôlée. Il n'y a pas de sanction. Les, les, les lotisseurs et les constructeurs, ils peuvent, promoteurs peuvent construire exactement comme ils veulent, ça ne change rien. Ils ne seront, ils seront, seront pas pénalisés. simplement, ils déposent un projet avec un permis de construire qui dit que. Et puis, bon, après, ils font ce qu'ils qu veulent. Euh, donc, ça, ça c'est un premier point. Euh, après, j'avais quand même une question un peu, un peu générique. Est-ce est que tout ça, cest dire changer le climat, c'est compatible avec une économie de marché et une économie libérale, une économie productiviste. Voilà. Fallait commencer par là. <rire> D'accord. Euh, bah, la réponse courte, c'est non. A priori, en tout cas, aujourd'hui, le modèle économique euh, sur lequel repose euh, l'immense majorité des économies dans le monde, a, a, a prouvé que ça ne fonctionne pas pour, pour faire face à, à l'urgence climatique. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est euh, euh, quitter le capitalisme et inventer autre chose Peut-être. Est-ce que c'est euh, transformer, bouleverser, modifier en profondeur le modèle capitaliste actuel Peut-être aussi. Moi, je ne suis pas économiste et ce n'est pas, pas moi de répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... La manière avec laquelle on pratique les, les, les, les échanges économiques nous en, nous, nous conduit dans le mur. Ça, c'est sûr. Et qu'il faut repenser ce modèle économique-là. L'idée, c'est pas de, de cesser les échanges économiques parce que je ne crois pas réaliste ni même peut-être souhaitable qu'on qu qu arrête tout, euh, tous les échanges économiques l'idée c'est pas tuer l'entreprise pour tuer l'entreprise mais en revanche il faut repenser euh, ce, ce, ce modèle là ça c'est certain en profondeur et, et, et quand, on disait, quand je disais tout à l'heure ben, arrêter les traités de libre-échange ça fait partie de ces sujets là c'est pas, pas uniquement euh, ça qu'il faut faire mais ça fait partie de ça une dernière question Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a une loi qui est passée, enfin il y a quelques années, mais récemment quand même, euh, que l'animal est reconnu comme un être sensible et donc qui souffre. Et... Je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé dans le... Si vous savez s'il y a quelque chose qui a changé au niveau des abattoirs, euh, la viande industrielle. La façon dont est traité, traité l'animal. Euh, oui, il y, y, y a des choses qui évoluaient, mais oh, pour le coup... Euh... C'est plutôt à L214 ou d'autres organisations qu'il faudrait poser la question, qui travaillent spécifiquement là-dessus. Et on voit bien que les enquêtes que mène L214 montrent que ça reste une, une réalité dramatique dans beaucoup beaucoup d'abattoirs. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la souffrance animale n'est pas suffisamment prise en compte, ça c'est certain. Je pense aujourd'hui qu'il y, y a des pratiques qui doivent réellement changer, mais là aussi on revient sur moins et mieux quoi. C'est-à-dire que si les abattoirs sont en cette situation, c'est aussi parce qu'on a toujours voulu consommer plus de viande et donc toujours tuer plus de, plus de, plus de bêtes. Euh, donc il faut, il faut transformer tout ça, c'est sûr. Et donc sur cette question, vous pouvez voir la vidéo de la Carmagnole sur comment produire de la viande dans des élevages paysans avec des abattoirs à petite échelle. C'était la soirée de mardi dernier, donc ça, ça peut être, ça peut vous intéresser pour voir ça. Une ultime question, parce qu'on prend toujours une dernière question avec quelqu'un qui a des lunettes. Donc voilà. Merci. Moi, euh, ouais, ce serait juste à propos de, donc pour revenir à la production, enfin une production énergétique plus verte, on va dire. Euh, à propos de la méthanisation, votre, votre point de vue là-dessus, qui est quand même assez souvent décrié par en raison de la mise, en, mise dedans de, de silos ou quoi que ce soit, qui pourraient être utilisés pour l'alimentation animale. Et euh, bah, par rapport à, voilà, à d'autres énergies qui sont en création, l'agrivoltaïsme la ou, ou d'autres choses comme ça, et voilà, savoir si vous avez envie de les développer euh, pour demain et euh, si vous avez d'autres solutions énergétiques, euh, peut-être liées au milieu agricole et, et autres, quoi, que Greenpeace défend. En fait, là-dessus, que ce soit méthanisation ou agrivoltaïsme, nouveau terme, euh, c est, c est, ça a son utilité si c'est des compléments à des activités agricoles et pas si ça devient le cœur de l'activité. C'est-à-dire que la méthanisation à petite échelle euh, dans une exploitation agricole, pourquoi pas Ça ne peut pas faire de mal. Mais à un moment donné, si ça devient l'activité principale d'exploitation euh, agricole, c'est là que ça pose problème. À un moment donné, c'est ce qu'on avait dénoncé avec, pour le coup, avec les militants de la Confédération paysanne sur la ferme des 1000 vaches, dans la, dans la, à côté de Damien, de, parce qu'en fait, les 1000 vaches elles étaient surtout là pour faire de la méthanisation. Et, et, et, et là, du coup, le, le système est, est, est biaisé, quoi. Euh, et après, c'est toujours une histoire de, là aussi, de concurrence, d'usage des sols, des ressources, et tout ça. Euh, voilà, encore une fois, ces activités-là, si elles viennent en complément d'activités agricoles qui euh, sont nécessaires pour nourrir euh, euh, les gens bah, c'est très bien voilà très bien mais écoute euh, merci pour, euh, pour être venu à, à la carmagnole merci beaucoup pour toutes ces, ces réponses et ces pistes c'est plutôt enthousiasmant parce que d'habitude quand on parle climat souvent on, on, on a des, des pensées un peu négatives on est sur le reculoir mais là il y a dans le livre c'est pas pour faire de la pub à la librairie d'un mots <rire> et à ton livre mais il est vraiment et abordable et avec des pistes qui sont intéressantes à lire et, et à, à faire réfléchir donc, euh, merci beaucoup aussi à lire. Il me semble que c'est intéressant. Tu as un peu évoqué les 36 mesures de plus jamais ça. C'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes à, à, en plus des, des, des différents programmes politiques de la période. Mais il y a cette piste qui sont données par les syndicats, les associations ou autres. Il y a des choses quand même très très très fortes qui sont qui sont possibles. Donc euh, merci bien. Et peut-être pour le prochain livre, tu pourras venir ici. Euh, donc euh, à la Carmagnole, vendredi, nous avons un, un concert euh, donc euh, de flamenco, donc euh, avec un, un duo très célèbre. Donc n'hésitez pas à, à venir, ça vaut le coup. Et il faudra peut-être venir de bonne heure parce que il y, y aura pas, il y aura pas beaucoup de, de, de place puisque les lieux sont petits. Jeudi, on a un débat sur. Euh, avec le collectif sur les lois sécurité globale, sur le fichage et le flicage et l'installation de caméras. Alors, ils disent vidéo-protection, mais souvent, c'est plutôt de la vidéo surveillance. Donc, c'est à 19h ici avec le, la quadrature du net, donc qui vient, qui fait le déplacement pour venir nous présenter un peu ces, ces questions-là. Et puis, après, donc... Euh, qui dit soirée, dit qu'il faut aussi manger un petit peu, donc il y a des pizzas au bar, vous avez quoi aussi euh, boire aussi si vous voulez continuer la discussion. Encore merci beaucoup pour, euh, pour cette soirée, merci d'être venu et puis bah, n'hésitez pas à vous tenir au courant sur euh, les réseaux sur notre site, des différentes soirées qui vont euh, arriver d'ici peu, notamment le 7 avril encore, je vous signe. le 7 avril, il y aura Micma Camillo sur la question de l'agriculture paysanne, donc n'hésitez pas à, à, à venir. Voilà, à bientôt.